Les enfants, ils sont en train de s'amuser ici. Alors, on va manger. Euh, voilà le Mekong, le fameux delta du Mekong. Donc là, comme je vous disais, on est à Kanto. 300 000 euh, personnes qui vivent ici sont des euh, euh, d'origine cambodgienne. Alors en fait, on a demandé un, un repas avec du poisson et des fruits de mer. Donc ici, on a des nems avec des légumes. C'est délicieux. Je sais pas ce qu'il y a dans cette sauce. Et bien sûr, sans alcool aussi. On a, on a demandé sans alcool. et euh, Délicieux, vraiment trop trop bon. Donc là, on a ici nos fruits de mer et du poisson en train de cuire avec une sauce à base d'ananas et d'autres choses. Ça sent divinement bon. Ok, première visite à Kanto. On va visiter le marché de Kaike, c'est un marché alimentaire. Donc ici arrivent tous les produits, euh, des marchés flottants, donc des fruits, des légumes. Euh, vous avez aussi du poisson, des serpents, donc on va faire un tour là-bas. C'est parti On, est, on fait du vélo dans un dédale de rue, franchement on se perd, euh, c'est vraiment sympa parce que du coup on tombe sur euh, euh, la vraie vie. Alors ici il y a des coques et euh, ils ont peint les pattes en rouge, je ne sais pas pourquoi. Ils Tu penses que c'est un combat de Oui, papa dit. Ok. Bon, allez c'est parti. Là on est vraiment dans le Vietnam authentique, le vrai marché. Je vous montre à quoi ça ressemble <musique> On aura découvert la, la ville de Kanto à vélo les pêcheurs qui, euh, qui continuent à pêcher la nuit, je sais pas si vous voyez la petite lumière et euh, on a l'hôtel qui est juste là, en fait on a trouvé un super, une super route, je sais pas on, le, en partant de l'hôtel on a, on a fait un détour, on est passé, euh, il y a vraiment beaucoup de circulation alors qu'en fait il y avait un passage avec une petite promenade le long du Mekong juste euh, devant mais bon voilà on l'a pris du coup pour le retour et l'hôtel vous voyez le V qui est là, il est, est juste là maman. Oui il fait noir, on y va, on va rentrer, on va se doucher et demain on va se réveiller super tôt pour aller voir Inch'Allah 4h le... Oui 4h, 4h30 oui. la personne vient nous chercher pour aller voir le marché flottant et visiter wow, les le C'est dingue hein, il pêche avec une une, une lampe torche non, le noir. Hi, good morning. Okay, donc c'est parti aujourd'hui, on va faire une visite. Okay, what's the plan for today? Two 30, so, right? Uh, the first thing I would like to say hello everyone. Her plan today, now she going to morning early to. Get up on the private boat to see the Kairang Floating Market, Phong okay. Floating Market. Then she stop at the fruit garden, beautiful fruit garden in the nature. Then she go to a small canal, and then she stop at cacao farm, and then she go back to the hotel. Okay, perfect. So around six hours right? All right, about okay. six hours. let's go. We oui? thank Why you. Not? No. Exactement Il est quelle 7h du matin Il est 7h30 du matin. Donc ce matin on s'est rendu dans deux marchés. C'est assez loin quand même. Donc là on va se balader un peu dans les canaux. On va aller visiter une ferme de cacao, une ferme de nouilles, et quoi d'autre Un jardin fruitier. C'est sympa mais franchement. En fait, ce qui est étonnant, c'est que euh, donc, durant la balade, vous voyez les habitations, vous voyez les gens, et, et vous vous rendez compte à quel point ils dépendent du, du Mekong, en fait. Euh, ils lavent leur vaisselle, ils lavent les vêtements, euh, euh, voilà, ils, ils, ils, ils pêchent, euh, euh, etc. Et d'un autre côté, c'est une poubelle, en fait, franchement. J'ai jamais vu autant de bouteilles, de plastique, de... Tout et n'importe quoi. Vous voyez les gens ouvrir leurs fenêtres et euh, jeter par la fenêtre. Eh Est-ce qu'on peut Non. Ok. <rire> et euh, donc voilà. voilà euh, En tout cas, c'est pas du tout une image que j'avais du Mekong. Dans tous les blogs que j'avais vus, c'était waouh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est clair. Mais franchement, euh, ce qui est aussi choquant, je vous montrerai quelques images, hein. euh, c'est la quantité de d'ordures de, de, de, de plastique de euh, voilà euh, de bidons autour Alors Vas-y, goûte. Moi un chocolat superbe. Waouh Donc tu vas les ramener au Vietnam, tu dis mm. Mariam elle dit quand j'aurai des enfants, je les ramènerai au Vietnam pour leur dire que j'ai goûté un superbe chocolat et franchement il est délicieux. Et Donc là on est en train de visiter ici. pour les ramener ici Oui. On est ici dans une ferme euh, de cacao et on va, euh, le monsieur va nous expliquer le processus, etc. Donc là en introduction on a eu droit à non on payait hein. <rire> à, à un verre vous voyez euh, et il va nous expliquer tout ça donc euh, on attend notre tour puisqu'il y a deux groupes devant nous il est délicieux délicieux et il nous a déposé ça du vin de chocolat elle dit désolé on voit ça. pas <rire> My name is Moikung. Moikung. But you uh, can call me Mr. Uh, Bean. Mr. Bean. Mr. Bean, <laughs> Mr. Uh, Mr. Bean Mr. yes. Bin. <laughs> I'm I'm uh, very old, uh, 72 years old. 72. Very old, Vietnamese. And <laughs> yeah. uh, In 1960, my father, he went to Malaysia. <laughs> Malaysia, Malaysia, yes. And uh, he he took some fruit. Malaysia? Malaysia. Yeah, And he took some food, bring back here. Wow. He the food ah. for tea. After three years, he got many, many food. And he told me, you try to make a chocolate. Mm. You know, 1960 in Vietnam, nobody knows chocolate. So I have to read a book, French mm. book, Le Cacao <laughs> Français. You know, when I was a <laughs> little yeah. child, I have gone to elementary school with yeah. a French education. You know a long time ago, many French in Vietnam. Yes, yeah. 30 to 40 beans in one foot. Hmm. 30 to 40. I often it. I take the juice <laughs> yeah. Yeah. Uh, off. Ok, on va faire un tour dans le jardin du oh monsieur, no! dans sa ferme biologique pour voir euh, les cacautiers. Oh.